Il a rendu son coup, oui. C'est ça la question. Notre jury va nous le dire. Abomédi est là. Abome est là, là, ils vont nous dire. Qui a vraiment assuré tout à l'heure Je suis impatient de le savoir. Ben, il est là, il vient aussi de Koumassi. C'est la commune de Abomé. Mais faites très attention. Est-ce qu'il va représenter Koumassi comme Abomey de Smoke Ah ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti, Lil Smoke. Uh -huh. Ouais, ouais, je mets, un peu le, je mets un peu la pression là. Je leur mets, mets un peu de pression, c'est important. Faut il faut qu'ils se sentent la pression. Parce qu'ici, là, hey. ils ne veulent pas. Yeah, yeah, yeah. Lil Smoke. Ouais. Bon. Hey, l'ismo, pour ma si, ça fait. Hey, l'ismo de la place, trop à se plaint. Je suis pas chez Tech, mais j'ai beaucoup de plans. Ne me cherche pas, je suis méchant, ils ont peur de moi parce que bien puissant Tout est mais mon chemin, te descendre. Chaque jour, on fait la fête, champion, non, on non, pas descendre. Puis, papa, je suis cagoulé, à mes c'est bataille, volée, je veux être tracer. Je fais une faire du ça, je même pas l'idée. Et puis, mon gars, mon validé, tout n'est tout plaît T'es fumé, t'es oublié, ton couplet. Je parle pour pas marquer, mon histoire. C'est mon histoire, tu vas te marquer. Dans ma tête, tout est siroqué. C'est que, fait c'est la qualité, son panque. Tu veux la buter, tu connais pas, je veux demander. Tu vas rester, tu vas rester, qu'elle les écoute. J'ai la nausée, qu'ils me coude. Ils ont des fils, ils sont mes fils tombent, Ils font du rap en bidon. Comme les barons, je suis posé dans mon salon. Ça ton que les piliers ouais. marrons le pour conquérir ah. le monde. Et les routes me vendent des Ils font pas les poissons comme le coton. Je suis venin pour les bidons, venir ouais. ouais. yeah. tous ces fils de putain. Je yeah. vais péter, yeah. les yeah. La concu, yeah. je vais les raser. Je yeah. vais tomber à les sommets. Yeah. Ils pensent qu'ils sont trop gammés. Je yeah. suis les chaîner. Y'a pas moyen pour m'arrêter. Yeah. Ils sont comme des chaînes et les décès. Je m'arrête là, je continue, vous évaluez. Je suis dans les gangs, je suis dans les gangs, je suis dans les gangs, je je suis les gangs, je les gangs, je suis dans les gangs, je dans les gangs, je dans les gangs, je gangs, je les gangs, je dans je dans les gangs, je dans les les gangs, je je je les